Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour Wano UHC. Pour les connaisseurs, vous avez déjà capté, Wano UHC est inspiré du manga animé One Piece. Pour faire très simple, au début de la partie, nous allons entrer répartis en team de 4, sauf 4 joueurs qui eux vont devenir des empereurs. Ces empereurs ont double vie et ont la possibilité de gagner avec des fidèles. Fidèles qui, comme vous vous en doutez, sont infiltrés parmi nos équipes de 4 joueurs. L'objectif est tout simplement d'être le dernier survivant. Les teams ne sont que provisoires. Lorsque les empereurs seront morts, on sera tous téléportés sur une map finale, où ce sera tout simplement un FFA. Le dernier survivant sera celui qui aura gagné la partie. Pour nous aider dans notre quête, chaque joueur a un rôle spécial et des atouts différents. Il peut, en mangeant un fruit du démon, activer sa capacité spéciale, son ulti. Voici en gros les grandes lignes de ce mode de jeu. Mais dans un premier temps, l'objectif va être de rejoindre le bateau pour nous téléporter sur Wano. Allô ça va Ouais. On attendre que les autres arrivent là. Et j'ai le droit de te dire mon rôle Oui, oui, on peut. Tu peux, tu peux, tu peux. Je suis Sabo. C'est bien mon rôle Je sais pas, je connais pas. Ok. Et toi, t'es quoi Avendish. une En gros, j'ai un outil qui fait que j'ai Speed 2 et cœur en plus. Eh, par contre, j'ai un bon rôle. hein. On a le droit de dire nos rôles Bah. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah si, si, si, les rôles. Je suis Luffy Ah Non, jure. Moi, je suis Mais du coup, ah. comment on est TP là Bientôt, Ah, mettez-vous au milieu du tableau. Ah non, non, faut qu'on se, qu se mette là. Ah oui, oui 20, 20 secondes. Oh oh non Non Il est passé par dessus mort <rire> Ah Oui, ah. oui What ouais. Ok, c'est bon. Wow. Le... Euh... Du coup, on là, faut aller au 0-0. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, moi je suis -bas. Ouais, ça va. Oh, oh là, là. Moins 600, euh... 600. Ah oh, on y est Non, mais il doit pas être là. Oh. C'était oh. quoi je l'ai eu! Bon, oh, je suis le pire, ah, les gars, il y a des gars, il y a des gars. Go go go go go go go! Putain, il est trop loin, Mais comment c'est qu'il c'était pas vrai? Je suis très mal. Ah. Ouf! Oh, mais c'est une flèche! Oh, si, flèche, j'ai ça fait. Aye. Sur Richard, sur Richard, le gros! Tu sais quoi? Euh, les quoi gars, j'ai pas fait spray, j'ai mis skip. Oh! Mort! Ok, j'ai. Donc... Ouais j'ai pas regardé Derrière toi, derrière toi Bichard Les gars sautez Ils ont pas l'air de vouloir sauter hein Ouais ah, j'ai l'impression là Si c'est vrai on arrive, on est là Je le tue Tiens je vous le donne Aujourd'hui on a amélioré ah. la montagne carrément Il a bugué celui-là c'est moi hein Oh frère, ils buguent tous Il va mourir, shootez le Non, non, mais pourquoi Mais pourquoi tu l'as poussé dans l'eau Pardon. Shooter le, il va mourir. Hein. Shooter le. Hein. Aïe. Oh, tu pousses sur moi là <rire> <C 'est rire> les oh. Ah, j'ai plus flèche aussi, gros. Et Bichard il a okay, le fait mort. Oui, ah, okay. Il est magique ce mode de jeu. Oh. <tous> <tous> <tous> <tous> <tous> <tous> <tous> <tous> c'est un genre de <tous> <une> Jurassic World. <tous> ah c'est magnifique. Hein. Non Bichard, ne fais pas ça. Je te gens, pousse, ou... tu meurs. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Ça va ah, Zalouane Je suis tout seul. On ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ah bah oui, mais. moi je suis malin. Ah je vais me faire 4 paires comme ça là Oui Et qu'elle est bouche, prends les gaps Y'a déjà en derrière, y'a déjà en derrière Bon mmh. oh, ça commence, y'a un l'air un peu perdu Sur oh. le côté là, sur moi, sur moi oui. Et A Y'a bah, mon coeur lui okay. Oh non Oh oui alors Bah Bichard en fait il y a beaucoup de gens et les gars euh... Vas-y j'arrive. Ah Ah Il parle pas Non il est Allez. pas en vie ah. Cours Non <rire> oh, pas toi Non, oh mais il est mort. T'as déjà vu Assassin's Creed Oui. Non, mais juste. On a pas de botte de fond en haut. Mais du coup, tu connais Assassin's Creed Oui. Tu peux me dire comment c'est de le faire Non. Pas envie de le dire. <rire> <rire> <rire> bah, en fait. Le petit coeur il a failli lâcher Pourquoi, Pourquoi vous te prenez Mais il a le droit de team avec toi lui Ah bon pas. Et venons team A4 Non Non je deg Allez Bichard Merci ouais, bon, On a pas le droit de team ensemble Si si si si Oh ouais Bichard, vous êtes ma 4, être team euh, avec euh, ma pointe Ouais mais moi ah, je m'en fous de couleur ah, pour le 4 j'ai 0 coeur Comment ça Bah y'a ni coeur quoi oh, là... tu mets un Je m'en coup d'épice je veux. <rire> Promis. Ah, yo. ah non, ça c'est pas ouf. Ça c'est la fin là. Je reconnais ça. Oh là là, lui genre trop Passe-toi ah, ça Non c'est fidèle de chance. Goulet t'es fidèle Les tu l'as tué C'est pour moi les, oui, les gaps, non Mais il y en avait qu'une du coup parce que bah tu... Laissez-moi pas tout seul ouais, t'es pas avec Charles, es pas rose. Comment ça on peut l'adopter Je suis tout seul T'as combien de gaps T'as combien de gaps Euh... un peu Viens on t'adopte en vrai Vas-y on l'adopte, on l'adopte On l'adopte, vas-y oh oui, si vas Ouais par exemple, ouais il... Arrêtez <rire> On va pas parler de ça par contre Non Non, tu n'avanceras pas hein. Allez. et Big Mom. C'est beaucoup là ah. les gars. Mais vous tuez Bah oui. Ah. Ok, ça regardez. Ah, vous êtes Euh, venez ah, Il avoir... a Brock enfin. Ah, ah la broc. la broc. ouais. Allez, maintenant on y va. Ah. Je fais pour toi. bien le low <rire> Bien joué ça. Wesh oui, ah, Ça bon, me bon, fait bon. Le glitch. Non, ouais. J'ai ressorti ma tête de l'autre côté de mecs. Ah non, On, va, on va. Oh, est ouais. en va maintenant J'en avais un mec, hein Oh merci pour t'aider pas bon Ah vous êtes mort là Bah oui mec, là Ça s'en Mais que euh, tu dep t'aurais pas dû aller sur euh... Bichard, tu crois que pour gagner et il faut tuer les empereurs. Hein. Ouais, je sais, je sais. Mais il est fidèle. Oh. Non, je suis pas fidèle. <rire> bah, quoi, les gars ouais. Non, non, non, vraiment, je t'aide, là, je. Bah, oui. Mais tu le vraiment, Bichard Bah, oui. Mais... Non, mais il est vraiment pas fidèle. Mais, mais quoi Mais c'était. Ouais. J'étais dans le mur, j'ai tout entendu. Vous étiez 4, j'allais pas. Ouais, j'ai la les le sur toi, bro. Aaaah, oh, coucou Allez, flèche <rire> Allez, viens on on le, Oh, Oh, oh Mais mais c'est pas ma oh, bon, non, pas de de verre Non, c'est bon, j'ai plus de kappa, j'ai plus de défaite. De verre Bon, vas-y, je quand même La broc Ouais, ouais bon, sur j'ai rien d'autre. Oh ça, c'était pas mal, ça. Salut les autres que t'as dégagé pas Un pot Non. Ah, fuck. à la plus. Merde alors. Ah, fuck. Chut je m'attends plus. Dédé C'est quoi que je vais pouvoir du faire alors... En 2 minutes Ça bout. Non, mais allez le chercher des coups de... Ah bon. J'étais ici <rire> <rire> Dés -dés